Donc, euh, la présentation d'aujourd'hui, euh, on, on l'a travaillée euh, euh, euh, moi-même et, et, et Clémence Moreau, qui, euh, qui effectue son, son postdoctorat à, à l'UMR Sens à l'IRD. Et euh, donc peut-être avant de commencer, vu que j'ai le temps, euh, je voulais rappeler, enfin euh, expliquer un peu le contexte de cette présentation et notamment de ce qui nous a amené avec Clémence à, à travailler sur, euh, sur la science de la durabilité. Alors, il y a, il y a trois, trois grands éléments qui se rejoignent plus ou moins. Le premier, c'est que l'IRD, depuis, euh, depuis le changement de, la, de, de présidence euh, l'an dernier, a fait de la science de la durabilité le cœur de sa euh, politique scientifique et, euh, et donc de sa, de sa communication également. Dans cette, cette lignée-là, euh, l'IRD a créé des, euh, des concours euh, interdisciplinaires qui sont euh, en fait coloriés euh, sciences de la durabilité. Et c'est dans, euh, ce dans ce concours-là que j'ai été recruté l'an dernier, du coup, euh, à l'IRD en tant que chargé de recherche. Et donc, ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est que euh, dans, euh, le, dans, dans cette mouvance-là, euh, l'UMR Sens, euh, qui est donc, euh, du coup, euh, une UMR très récente, issue de la fusion de. Euh, la partie IRD de l'UMR GRED, la partie, euh, ensuite l'UR euh, Green du Cirad et également euh, le département d'ethnologie de l'université Paul Valéry à Montpellier. Bref, euh, cette UMR se pose aussi la question de qu'est-ce que c'est que cette science de la durabilité et comment euh, on, collectivement on, on, on y contribue, comment on se positionne vis-à-vis -vis de, de, de cette science. Donc il y a si vous voulez, il y a eu à la fois euh, des, euh, des enjeux de compréhension pour euh, nous, euh, Clémence et moi, de, de, autour de cette science, mais également une réflexion à l'échelle plus, plus collective euh, de l'UMR. Euh, voilà. Donc en gros, euh, <coughs> éléments de contexte, ah, ça ne marche plus, voilà. C'est que, euh, comme vous savez tous, on est, euh, on fait face à, actuellement à, à une crise écologique euh, euh, plutôt mondialisée, et, euh, et l'objectif, c'est de serait à l'heure actuelle de trouver euh, une façon de d'avoir un développement humain qui se fasse dans les euh, dans les limites des euh, dans les limites planétaires, et donc là vous avez une illustration d'un article de rostrum qui a fait pas mal parler de lui sur les, sur les planetary boundaries et oui donc ils ont identifié différents types de limites écologiques qu'il ne faudrait qu'il faudrait ne pas dépasser pour, pour avoir du coup être dans un, un certain, ben, en fait, pour être durable donc ça c'est le premier enjeu et le deuxième enjeu c'est que cette recherche de durabilité, elle ne doit pas se faire au détriment euh, euh, du bien-être humain. Et donc, euh, l'espace de fonctionnement qu'on doit trouver doit aussi être juste en plus que d'être durable. Et donc, là, ça renvoie à, à cette illustration ou théorie c'est la, la théorie du donuts. Donc, d'un côté, on a le, le plafond écologique qui euh, s'agit de ne pas dépasser mais de l'autre, on, euh, on a un plancher social qui correspond euh, ben, en fait à la au, à la préservation euh, du bien-être humain et de ses et de ses différentes dimensions et donc euh, l'espace le, de fonctionnement euh, sûr et juste se situerait euh, dans cette limite dans ce petit euh, voilà dans la, la partie euh, délicieuse du donut et donc euh, comme vous le voyez cette euh, le, le, le fait de devoir concilier d'un côté de ne pas dépasser un certain plafond écologique et euh, euh, tout en euh, restant, enfin, en assurant un certain plancher social, ça, va, ça pose le besoin d'avoir une science qui soit interdisciplinaire d'une part, qui puisse euh, intégrer enjeux écologiques et sociaux notamment, qui soit engagée. Alors, par engagée, ce que j'entends, c'est en fait, une science qui, euh, euh, quelque part, est normative, c'est-à-dire qu'on on veut aller dans une certaine direction c'est euh, rester dans les limites euh, identifiées. Et euh, pour ce faire, il faut, une, il faut une science qui soit ancrée dans l'action, c'est-à-dire euh, qui, euh, qui permette des transformations tangibles de nos, nos rapports à, à, à notre environnement. Et donc tout ça, ben, en fait, c'est la science de la durabilité. C'est en tout cas le, le projet scientifique de la science de la durabilité. Et donc, nous, on s'est posé la question de, mais qu'est-ce que c'est exactement que cette science Comment on peut la définir Parce que certaines, Enfin, déjà, on a, on a déjà les, les, sciences de, les, les sciences écologiques, on a, on a tout un tas de sciences qui euh, sont, ont déjà euh, cette vocation. Donc, euh, comment, comment euh, qu'est-ce qui distingue la science de la durabilité de ces autres sciences Quelles sont les thématiques qu'aborde la science de la durabilité Et comment cette science s'articule avec... Euh, soit d'autres disciplines ou encore d'autres courants. Ça, j'y reviendrai en, en fin de, de présentation. Donc, voilà les, les trois grandes questions que je vous propose d'aborder rapidement aujourd'hui. Alors, sachant que euh, ma présentation euh, est, euh, est vraiment un travail en cours, en train de se faire, donc euh, euh, on tâtonne encore euh, sur la question. Comme je l'ai dit, euh, moi, je me suis intéressé à la science de la durabilité euh, euh, dans le cadre de ma candidature à l'IRD, donc euh, ça fait qu'un an que euh, que j'ai vraiment euh, pris la mesure de cette littérature. Donc, euh, euh, c'est plutôt des éléments de réflexion que je, que je vous présente aujourd'hui et des résultats préliminaires plutôt que quelque chose de, de réellement abouti. Donc, le travail qu'on a fait avec Clémence, euh, d'une part, nous a permis de constater qu'il y avait euh, différentes visions de la science de la durabilité. Et il y aurait une première vision que j'ai appelée euh, vision fédératrice, qui serait euh, la... Le, le, un objectif de fédérer en fait, euh, toutes les recherches qui, le, qui se déroulent sur la durabilité Donc, euh, euh, et, qui a, et qui, du coup, euh, traitent des enjeux du développement durable. Donc, en fait, vous voyez dans, dans, ce, dans, ce, dans cette figure que toutes les recherches à, tout, à différents niveaux, euh, à différents euh, pas de temps temporel euh, qui adressent des questions relatives aux interactions entre la nature et la société, euh, sont incluses dans cette fédération euh, de recherche que constituerait la science de la durabilité. Donc là, on a une vision très très large de euh, ce que pourrait englober la science de la durabilité. Et je pense que tous aujourd'hui, finalement, sous cette, dans cette vision-là, euh, vous faites, euh, peut-être sans le savoir, de la science euh, de la durabilité. Il y a une deuxième vision qui est un peu différente. C'est euh, une vision que j'ai appelée transformatrice, c'est-à-dire la science de la durabilité comme une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire de la science pour la durabilité, avec euh, comme, euh, finalement, marque de fabrique, le fait euh, d'être à la fois euh, une science fondamentale et appliquée, et qui, et qui a un, un réel euh, projet de euh, faire bouger les sociétés vers euh, des sociétés plus durables. Et donc, euh, et ce qui demande une, une différente façon de faire de la science, du coup, qu'il soit davantage ancré euh, dans le monde réel, avec les acteurs, donc euh, tout ce qui est transdisciplinarité globalement. Et donc là, euh, du coup, c'est un peu plus restreint comme champ euh, de recherche, puisque je pense qu'on on ne fait pas tous ça euh, très concrètement dans, dans nos recherches. Parfois, on essaie juste de comprendre avec des approches euh, plutôt classiques, euh, pas forcément transdisciplinaires. Mais bon, ces deux visions, c'est un peu caricatural, globalement, on se rend compte que ces deux visions, elles se rejoignent et elles sont complémentaires et elles ne s'opposent pas vraiment, puisque les auteurs qui définissent la science de la durabilité d'une certaine façon disent aussi que c'est une science impliquée, appliquée, qui est censée traiter des problèmes liés au développement durable. Et de la même façon, ceux qui considèrent que c'est une nouvelle approche, finalement ils disent aussi que c'est une science qui s'intéresse en fait au système socio-écologique. Donc, en fait, les deux se complètent et sont certainement indissociables. Il y aurait aussi une troisième façon, une troisième vision, ou façon de définir la science de la durabilité. C'est une science définie par un domaine de formation, c'est-à-dire dans la mesure où il commence à y avoir, notamment dans le monde anglo-saxon, euh, des, euh, des formations diplômantes, labellisées sciences de la durabilité, et il me semble qu'il y a aussi certaines écoles doctorales françaises qui, vont dans, qui prennent euh, cette voie. Voilà, donc euh, ça c'était pour la, une présentation assez générale des, des grands textes fondateurs, des, enfin des, en tout cas des, de ce qu'on peut euh, tirer des textes fondateurs sur, euh, sur ce courant, pour mieux le comprendre. Et ensuite on a, on a voulu... Euh, Mieux euh, en fait aller un peu plus dans le détail de vraiment qu'est-ce qui était produit autour de ces sciences de la durabilité, et donc pour ça, euh, on a élaboré une requête euh, dans le web of science, une requête très simple, Sustainability Science, qui euh, nous a permis d'identifier euh, plus de 1000 mille, mille articles euh, et enfin 1000 publications. Donc, euh, avec cette volonté de, de se dire, bon, ben on va essayer de euh, voir ce qui se passe, enfin. Euh, que, que contiennent les articles qui se revendiquent de la science de la durabilité et on a, on a, on a analysé euh, cette euh, base de données conséquente avec un logiciel euh, euh, qui permet d'analyser les paysages scientifiques, donc c'est viewer, qui permet notamment de faire des analyses de concurrence de mots-clés qui permet également de faire des analyses de euh, collaboration euh, entre chercheurs et euh, entre institutions de recherche donc, tout d'abord, ce qui ressort de cette euh, analyse, c'est que le, le champ de la science de la durabilité est un champ de recherche en expansion. Donc Là, vous avez l'évolution euh, absolue et relative par rapport aux sciences de l'environnement en général de la, du corpus sur les sciences de la durabilité. Donc, euh, on, on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêts scientifiques pour cette science. On s'aperçoit aussi que cette euh, une science qui n'apparaît qu'en 2001. Le terme « science de la durabilité », c'est 2001 l'article de Cates, euh, il me semble dans PNAS, euh, qui, euh, qui marque le début de, de l'utilisation de ce terme dans, dans des revues scientifiques. Et je crois que d'un point de vue institutionnel, c'est 1999 que ce, ce terme est, est un, est, est, ouais, est, apparaît. Donc euh, actuellement, euh, les, les revues qui, qui publient euh, dans ce domaine, ce sont les revues euh, suivantes, par ordre décroissant, Donc notamment Sustainability Science et Sustainability. Et puis ensuite, il y a d'autres euh, revues, euh, telles que notamment Ecology and Society, il y a PNAS, Landscape Ecology. Donc là, vous pouvez vous amuser à voir si vous publiez dans ces revues. Et donc... Euh, si globalement vous êtes assez proche ou pas de ce de ce champ de ce champ de théorique. Et par ailleurs, vous savez que dans le Web of Science, les revues elles sont classées par research areas, par domaine de recherche. Et donc essentiellement, on retrouve trois grands domaines de recherche qui contribuent à la science de la durabilité, c'est les sciences environnementales et l'écologie, les sciences des technologies et l'ingénierie. Donc moi ce qui me ce qui me marque dans ce petit euh, graphique, c'est en fait euh, l'absence la, presque des sciences sociales. Alors pas, ça ne veut pas dire qu'elles sont absentes, puisque dans les sciences de l'environnement, il y a des sciences sociales. Vous connaissez certainement tous Ecology and Society, qui est quand même une revue très interdisciplinaire avec euh, beaucoup de publications en sciences sociales, mais euh, il faut aller les chercher. Et elles, sont, elles sont un peu sous-jacentes, elles sont un peu cachées derrière les sciences euh, de, du coup de, de l'écologie, les sciences des technologies et de l'ingénierie. Et ça, j'y reviendrai aussi à la fin de la présentation. Et donc, euh, donc comme je, je l'ai dit, on a pu, euh, via une analyse des mots-clés et de leur co-occurrence, identifier trois grands piliers au sein de la science de la durabilité. Donc ça, ce, ce graphique, c'est euh, un réseau de mots-clés qui... Euh, et qui sont liés parce qu'ils apparaissent ensemble dans les mêmes articles ou non. Et, euh, et, et donc là, les, les bulles, c'est la, la fréquence d'utilisation de ces mots-clés, la taille, des, la taille des, euh, des cercles. Donc globalement, on s'aperçoit qu'on a trois grands clusters de mots-clés. Le cluster vert, où on retrouve des mots-clés tels que « socio-écosystème »,« résilience »,« adaptation »,« conservation de la biodiversité »,« services écosystémiques », et donc, euh, pour moi, euh, tous ces mots-clés font référence à euh, l'enjeu de comprendre les socio-écosystèmes dans leur dimension écologique, mais aussi dans leur dimension euh, sociale, euh, dans leur gouvernance, etc. En lien avec des enjeux tels que le changement climatique ou la conservation de la biodiversité. Donc ça, c'est un premier ensemble, un pr une première grande thématique de la science de la durabilité. Il y a une deuxième thématique essentielle, c'est euh, la question de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, de la façon dont on produit du savoir ensemble, de la façon dont on engage euh, des acteurs euh, dans, la, dans la recherche, à travers notamment des objets frontières, à travers certaines méthodes, euh, des innovations méthodologiques, et également des innovations épistémologiques. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé le co-construire. C'est euh, le deuxième grand pilier de la science de la durabilité. Et tout ça, c'est euh, également en lien avec une volonté de la science de la durabilité de transformer euh, nos relations à l'environnement à travers l'éducation, à travers euh, les transitions euh, durables, l'agroécologie, etc., l'apprentissage social. Voilà. Donc, euh, on voit que le co-construire et le transformer sont très, très proches thématiquement. Les, les mots-clés sont très. Euh, euh, proches l'un de l'autre en termes de distance, euh, et que le comprendre finalement euh, alimente le co-construire, qui lui-même alimente le, le transformer, mais du coup il y a peut-être un, un petit éloignement entre le comprendre et le transformer. Mais toutefois on se rend compte que ce nuage de mots-clés il, euh, il, est, il est compact, il est condensé, il n'y a pas euh, deux sous-groupes qui se dégagent, deux clusters euh, très très marqués, donc, ce qui veut dire qu'en gros, les articles qui traitent de la science de la durabilité ou qui se revendiquent de la science de la durabilité abordent globalement ces trois grandes thématiques euh, de concert. Donc, on peut aussi également s'intéresser aux différents auteurs qui euh, alimentent ce corpus. Et donc, euh, donc là, vous avez le réseau euh, des auteurs principaux qui collaborent ou non entre eux. Donc, euh, par exemple, le cluster rouge, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est euh, le côté allemand et euh, qui, co qui collabore euh, euh, étroitement avec des, des Néerlandais et puis euh, moins étroitement avec, euh, avec, des, avec des Japonais notamment. Il euh, y a aussi des Américains dans ce cluster-là. Il y a un autre cluster bleu qui est un cluster américain aussi, mais qui du coup ne collabore très peu avec, euh, avec, avec les autres auteurs. Et donc on, on se rend compte que les, les, les instituts les plus présents euh, dans cette littérature, c'est l'université de Lefana, qui a un, un labo euh, Sustainability Science d'ailleurs, donc ils sont très actifs. Il y a également l'université d'Arizona et euh, l'université de Tokyo, euh, qui, est, qui est aussi euh, très impliquée, notamment... Euh, dans le comité éditorial, dans, enfin, c'est les, les éditeurs de la revue Sustainability Science. Alors si on s'intéresse un peu, là je me suis amusé à aller sur ResearchGate et à, à trouver les, la façon dont les, ces, les auteurs principaux se présentent et parlent de leur recherche. Là, on se rend compte en effet que les, les, les auteurs dominants sont euh, issus plutôt des, du monde de, de l'écologie, ou en tout cas euh, des sciences, euh, sciences des techniques. Quoi. On, est, on est dans des approches, euh, dans, dans des réponses très technicistes, on va dire, des enjeux euh, environnementaux. Il y, a des, il y a des problèmes, il y a des solutions, et on va les résoudre grâce euh, à la technologie et euh, aussi euh, forcément à, la, à, à une meilleure gouvernance. Euh, voilà, alors ce, là, on met le bémol... Euh, sur cet aspect, parce qu'on on sait que globalement, euh, les sciences dites dures publient davantage et sont davantage présentes dans le Web of Science que les sciences euh, sociales et les humanités. Donc, il euh, y a aussi cet aspect-là qui, euh, qui fait qu'en nombre, c ces auteurs-là qui ressortent davantage, comme alimentant ce corpus la science de la durabilité. Donc voilà pour, pour un bref aperçu de ce que de nos premiers résultats à ces, à cette, concernant la science de la durabilité j'avais deux perspectives en guise de conclusion donc la première c'est que finalement on, on peut comprendre la science de la durabilité euh, sur, le long d'un gradient composé d'une part euh, entre le, le faire ensemble. Et d'autre part, le faire autrement. Donc le faire ensemble, c'est passer des approches disciplinaires aux approches interdisciplinaires, puis transdisciplinaires, sachant que la différence entre les deux que moi je fais, c'est que le transdisciplinaire implique les acteurs locaux, euh, non académiques, alors que l'interdisciplinaire, on reste entre, entre scientifiques. Et le faire autrement, c'est qu'on fait de la science non seulement pour comprendre, mais aussi pour transformer. Voilà. Donc, euh, globalement, dans les premiers, euh, premiers, premiers, premiers modèles, on est dans une science qui est en silo, c'est sur un modèle autour d'ivoire. Donc, je reprends mes notes, mais c'est euh, ce que Franck-Dominique Vivien appelle, euh, enfin, dit euh, le, le développement durable comme un contenant, c'est-à-dire comme un ensemble de problématiques, la pollution, euh, l'érosion de la biodiversité, le changement climatique. Donc, euh, ce sera un gros, un, gros, un gros contenant et ensuite, chaque discipline euh, s'intéresse en silo à ces différents problématiques. Ensuite, on passe à un second modèle, c'est celui de l'interdisciplinarité, où là, on, on, on reste dans un modèle science-tour d'ivoire, séparé de la société, mais décloisonné. Et donc là, c'est euh, l'approche développement durable comme un contenu propre. C'est-à-dire, il faut penser le développement durable demande à penser système complexe et donc traiter de façon interdisciplinaire la question. Et enfin, il y a le troisième niveau, c'est la transdisciplinarité. Donc, on peut faire de la transdisciplinarité pour comprendre, c'est-à-dire en lien avec la société, ou bien on peut faire de la transdisciplinarité aussi pour transformer. Et là, du coup, on a une science qui est produite avec la société, par la société et pour la société, et donc on est plutôt dans l'approche euh, selon Vivien de euh, procédural du développement durable, c'est-à-dire que on aborde la on, on se donne de, des procédures qui respectent certains principes comme la participation, comme la transdisciplinarité, comme euh, le principe de précaution, et c'est euh, et on va mettre en place ces procédures pour créer du savoir et accompagner euh, la création du savoir, et donc a priori. Euh, la science de la durabilité, elle, euh, elle serait dans, cette, euh, dans ces deux blocs. Euh, on est dans une approche transdisciplinaire, euh, soit pour comprendre, soit pour transformer, et parfois les, et souvent les deux. Et, euh, et, dans, et dans cette, cette zone-là, on aurait en fait les... Euh, la, du coup, le, le scientifique ne participe pas au changement. Le, le, le, le scientifique dialogue avec le politique, et c'est le politique ensuite qui, sur la base de ce que produit le scientifique, euh, opère le changement. Donc, c'est ce qui distingue aussi euh, l'approche science de la durabilité c'est que du coup, le scientifique assume cette euh, dimension de euh, voilà, vouloir participer à, au changement. Et donc, euh, si on pousse le raisonnement assez loin, enfin, au, au bout, ça, pour moi, il y a, y, a, y, a y a deux conséquences. La première, c'est que cette science de la durabilité, ça remet un peu en cause, la, la, enfin, ça redéfinit un peu ce que c'est qu'un scientifique. Ce n'est plus vraiment un producteur de savoir, ce n'est plus seulement un producteur de savoir, c'est aussi un accompagnateur de savoir. Et ça pose aussi la question de, du coup, de la, euh, la part citoyen du scientifique, puisqu'on est tous des citoyens derrière nos casquettes de scientifiques, et donc de notre propre subjectivité vis-à-vis -vis de, des changements que l'on va essayer d'impulser ou d'accompagner au sein de la société. Et deuxième perspective, en conclusion, c'est la question des humanités environnementales. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais globalement, il y a tout un mouvement à l'heure actuelle dans les sciences sociales, qui part des sciences sociales, et qui, en gros, est très symétrique au mouvement sciences de la durabilité, puisque l'idée, c'est de dire « Ah ben, on a des, les enjeux environnementaux, ils transcendent nos disciplines traditionnelles, et il faut qu'on qu euh, qu les intègre davantage à, à, nos, à nos questionnements scientifiques, et ce, de manière interdisciplinaire. Et, euh, et donc, en gros, euh, tandis que d'un côté, les sciences de la nature, on va dire, euh, se sont rendues compte qu'elles ne s'étaient pas assez intéressées au social pour vraiment résoudre les problèmes liés à, au développement durable, mais à l'inverse, c'est vrai pour les, du côté des sciences sociales, elles se sont trop intéressées à l'humain et en négligeant euh, l'environnement et le rôle de l'environnement sur l'humain. Et donc, euh, on, a, euh, on a cette, euh, cette volonté d'intégrer l'environnement dans les sens sociales et les humanités. Donc, est-ce que ces deux courants euh, qui partent de deux points différents euh, vont euh, se rencontrer au milieu du chemin, ou est-ce qu'elles euh, vont cohabiter, est-ce qu'elles vont fusionner Enfin, voilà, on ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, et ça, c'est... Le résultat inédit que je vous présente aujourd'hui, c'est que j'ai commencé à faire le même travail sur les mots-clés de, des humanités environnementales que celui que j'ai fait sur les mots-clés pour, pour la science de la durabilité. Pardon. Et donc, on peut voir d une, d une, deux choses. C'est que d'une part, les mots-clés qui ressortent ici, si vous avez euh, le précédent euh, nuage en tête, il est à la fois un peu plus éclaté, donc euh, peut-être un peu moins euh, homogène mais aussi très différents. Euh, là, on a par exemple des mots-clés tels que décolonisation, euh, post-humanisme, éco-critique, -éco les arts, les approches multi-espèces qui permettent de passer d'un point de vue anthropocentré, à, enfin de dépasser le point de vue anthropocentré, la question du genre. Enfin voilà, donc on a une, les humanités environnementales, a priori, dans les thématiques abordées sont assez différentes des thématiques abordées dans les sciences de la durabilité, bien qu'on retrouve des points communs, tels que euh, les questions d'environnement, bah, de durabilité, de sciences de la conservation, de biodiversité, etc. Et donc là, on est en train d'essayer de, de, de, de mener un travail pour voir euh, qu -ce qui, euh, quels sont les points de convergence et de divergence entre sciences de la durabilité et humanité environnementale. Également, il y a les revues qui sont très différentes, euh, euh, les revues qui contribuent aux humanités environnementales. Et donc euh, j'en profite pour faire euh, un peu de pub, puisque l'UMR Sens organise euh, du 5 au 7 octobre un colloque international sur les humanités environnementales. Peut-être que certains d'entre vous ont, ont déposé des, des propositions pour ce colloque, mais vous êtes bien sûr les, venus, les bienvenus à Montpellier, où euh, cette euh, dimension humanité environnementale et sciences de la durabilité sera, sera aussi discutée. Je vous remercie pour votre attention.